Bienvenue sur ma chaîne YouTube, au cours de cette vidéo vous verrez bien comment programmer avec html un petit jeu qu'on appelle Asware, qui a été mes premiers jeux obligatoires pour pouvoir le créer, c'est un, un jeu qui nécessite la programmation en html 5, ça veut dire le javascript, le html et le css, ce jeu est si simple c'est un jeu de divertissement d'où la population vraiment aimée, Ce jeu pour ceux qui ne connaissent pas je vous appelle à rejouer ça sur ma page facebook car je n'ai pas mis encore ça sur play store et vous voyez bien je vous manque un peu le concept du jeu ici là je mets peut-être que mon nom c'est youtube et euh, nous mettons ok nous choisissons la machine et nous ne mettons pas son nom et euh, nous commençons et euh, c'est un jeu un peu euh, parce que étant j'ai toujours eu à une ambition de ces genre de type de jeu parce que nous jouons ça avec les biquets, nous jouons les pointillés et vous verrez bien que j'ai j'ai perdu parce que j'ai laissé la machine avoir la possession de plusieurs encarguments et vous voyez bien le jeu a gagné. Le type de ce genre c'est que je vous montre sur script, son script d'abord. Nous commençons d'abord par les couleurs que vous ferez faire pour télécharger dans des télécharger dans des images pour pouvoir faire vos que je avoir une nécessité de planifier vos que avant de pouvoir le faire. Comment le faire? C'est d'avoir l'abord l'abordance. Ça veut dire que regarder plusieurs jeux et dire comment faire ma part de type de jeu. Si je veux faire le type de jeu de ski, si je veux faire mon type de jeu de telle telle façon. Tout d'abord, nous prenons d'abord les différents types d'images. Nous allons choisir le rouge. Vous dites que c'est le mauvais et vous choisissez le blanc pour dire que c'est les carreaux vides. Et maintenant, nous remontons peut-être ici là pour dire c'est que vous voulez faire sur UAL. Ça veut dire que si on tape, on pourrait le voir sur un, un site web. Ça veut dire si on peut le télécharger. Vous pouvez mettre comme ça. Et euh, vous pouvez mettre en deux phases avec sa modification du code. Et euh, nous commençons directement euh, par sa planification avant d'aller sur son GSS. Nous commençons d'abord sur son HTML. La HTML d'abord, qui planifier, planifier le thème de la page, ça veut dire une page en anglais. Et vous mettez le langage JavaScript pour dire que ce contexte est aussi varié en HTML et que. D'où vous mettez le script, les scripts qui seront en GSS, qui est le nom spécifié de la page, ça veut dire. Un -à -dire que vous spécifiez la page que vous avez là pour créer en javascript sur ce langage vous mettez le script et vous le fermez ça veut dire que pour mettre fin à ce langage vous mettez le titre le titre qui est le nom le nom et vous mettez title euh, titre qui est le nom vous mettez le nom de âme de votre joueur et euh, vous mettez le adm pour fermer pour dire que ce titre s'arrête ici vous mettez encore body pour mettre le contextuel de la page, ça veut dire si vous voulez écrire quelque chose comme dit l'intégration de ce jeu sur votre site web nécessite obligatoirement l'ajout d'un lien vers. Vous mettez le lien et vous mettez un peu, c'est comme vous voulez et vous mettez vous mettez ça sa modification ça veut dire, sa notification et vous mettez encore script langage javascript ici maintenant vous faites maintenant un, un jeu de calcul ça veut dire jeu 0000 0, 0, 0, 0 jeu 1 1 je 2 0 je crois une jeu une nul coup t1 t2 de vous mettez maintenant sa spécification ça veut dire que sa variable sa variable que peut-être vous pouvez mettre sans et ce que vous voulez ça dépend de l'intégralité de votre jeu et vous mettez une humain qui serait ce qui serait ça veut dire que le joueur ordinateur s'ouvre les spécifier câble ordinateur et occupé conditionnel le jouet t4 et le fort le fort ça veut dire que parce que a égalé 0 a inférieur à 7 a plus plus ça veut dire que vous faites un jeu de variables de mathématiques et vous venez ici, vous faites un top screen, un top screen, là, like avec le nom du divisionnaire. Un top screen, c'est un top screen, ça veut dire le nom du divisionnaire. D'où vous mettez ça, vous mettez cette balise, vous mettez plus le module, vous continuez, et nous continuons encore sur les points forts avec document white. Document Wild, ouais, vous mettez, euh, ça veut dire la couleur, comment le joueur 2 serait, comment le joueur 1 serait, le G1, si il clique ici, serait vérifier, format, et qui doit mettre son nom, il va mettre input test, ça veut dire son nom, et son nom résultat G1, qui serait le résultat du nom, et euh, le season, ça veut dire que le score est un peu euh, la division, le euh, divisionneur la fonction vérifie form vous mettez i form, form 1 document form 1 et euh, quel est votre nom ça veut dire comme je vous ai dit vous spécifiez vos nom. et euh, le windows status à vous et euh, ça veut dire que son windows status ça veut dire si vous jouez avec une machine et le 2 le joueur 2 ça veut dire que votre nom une nom de nous continuons un peu plus sur le choix ça veut dire que si vous choisissez une humain ou un ordinateur ça veut dire que l'ordinateur sera plus 1 et le joueur sera égal à 0 et euh, vous mettez humain 1 euh, ordinateur 0 mode 1 ça veut dire que vous continuez l'étape suivante et vous mettez je nous euh, compte avec jeu if if 1 euh, c'est la condition de jeu et nous continuons encore plus avec le dianogal. le dian diagonale, euh, ça veut dire que la diagonale ou la puissance sera affichée, la référence et euh, d'où vous continuez sur le total, euh, si c'est un vous mettez 1 met et euh, vous montez sur le DAD the game ce jeu est intégralement spécifié, spécifié sur son gale de jeu, ça veut dire qu'un jeu éducatif qui vous permet de bien élaborer votre intelligence, ça veut dire... Comme vous le voyez ici, je ne mets pas tout ma passion pour le joueur. Tout ce que je fais c'est c'est vous voyez, jouer deux à gagner. Et nous remontons toujours comme ici la modifier et game. Et nous continuons encore avec la fonction diagonale de l'ordinateur. Ça veut dire que si vous choisissez l'ordinateur pour intervalle, les banégales et c'est croire et ça veut dire que. Ce n'est pas vous jouez comme une intelligence artificielle, ça veut dire qu'il faut aussi être trop fort pour pouvoir le faire. Ce jeu est si simple, vous pouvez en faire pour vous en regardant plusieurs cette vidéos et abonnez-vous pour avoir plusieurs de mes tutoriels sur création des jeux en mais comment avoir de l'argent sur le net. Et merci de le regarder. Et... Euh, j'ai dit merci pour le coup du moment comme vous avez vu que j'ai fermé le script et euh, nous allons alors sur le gss sur le gss 2 vous mettez d'abord cette balise qui vous permet de spécifier le nom de la personne à elle où il a été copié par qui l'a copié c'est que le jour la modification la rediffusion euh, avec quel langage a été utilisé et si c'est seulement le script qui va seulement informer est ce que vous mettez navigateur ça veut dire qu'il peut s'ouvrir dans tous les navigateurs IR, un navigateur si peut s'ouvrir seulement sur le hier qui est ce type de format format et vous mettez opéra si il peut, peut s'ouvrir si opéra vous pouvez mettre la version navigateur agence et vous voyez bien que le javascript n'est pas si long mais il nécessite avoir une idée de comment votre jeu sera fait de vous mettez Opera vous voyez bien attention vous disposez d'une version d'Opera antérieure à la version 7.0 ce qui est important ça veut dire que s'il utilise un Opera plus élevé et ça peut endommager votre jeu ça veut dire que ce jeu est intégralement pour les simples sites web qui peuvent s'ouvrir sur mobile ordinateur. d'où vous mettez la fonction et lit complètement non et non et une chaîne action retournée dans une chaîne de contenu de calque. Ça veut dire que vous vous spécifiez un type de calcul visible à la variable spécifiée et vous mettez une action à retourner à la largeur de la fenêtre pixel. Ça veut dire, vous, attention, le skip qui emploie cette fonction doit être situé entre les balises. Ça veut dire que vous spécifiez ça avec le body qui est toujours revenu sur le HTML. Toutes les spécifications que vous deviez faire doivent sortir du HTML pour pouvoir partir sur le JavaScript. Mais le JavaScript qui va partir sur le HTML pour spécifier cette page. et vous mettez action retournée à la hauteur des fenêtres pixels euh, ça veut dire que c'est une suite de calculs partant de x à y et quand vous l'avez fini hein, vous voyez bien toujours quel gop et merci de regarder cette vidéo et je vous remercie, euh, abonnez-vous, à vous sur la clé de notification pour avoir plus de mes vidéos sur une deuxième vidéo, on vous montrerait pas à pas comment créer un propre jeu, et vous pouvez mettre en commentaire que type de jeu vous voulez créer, il euh, faut savoir si c'est un jeu d'esquisse, aventure, euh, combat, euh, intelligence, euh, ce que vous voulez.